Bienvenue au conseil de la semaine. Avez-vous déjà eu l'occasion de voir dans votre relevé de compte de banque ces frais qui apparaissent au, à un montant de 42,50? Ils ont une petite description juste à côté et on les présente comme des NSF. En fait, ce sont des fonds de non-suffisance dans le compte de banque. Ça veut dire que tu n'as pas assez d'argent dans ton compte de banque pour couvrir les paiements préautorisés que tu avais faits, que ce soit tes factures fixes ou des factures variables, euh, ou même tes chèques que tu aurais faits à quelqu'un. C'est pour ça que tu as des frais de 42,50 On souhaite te décourager de faire des paiements euh, qui vont rebondir à la fin. Par exemple, si tu fais un chèque de 200 à ton ami, mais que tu n'as que 175 dans ton compte de banque au moment où il dépose le chèque et qu'il a été traité, la banque va tout simplement refuser de transférer l'argent au destinataire. Et dans l'espoir de te décourager de refaire des chèques sans fonds, on va te charger les frais de 42,50 Ça fait mal. Alors, comment éviter les frais de non-suffisance de fonds? Première astuce. Assure-toi d'avoir de l'argent dans ton compte de banque avant d'émettre un chèque. Deuxième astuce. Connais tes dates de prélèvement automatique. Régulièrement, on sait qu'au début du mois, on doit payer notre loyer. Euh, essaie de voir à quel moment Hydro, Bell, euh, tous tes services de communication vont passer pour essayer de déterminer la date exacte à laquelle l'argent va être pris pour pouvoir toujours faire un suivi. Il y a toujours moyen de demander aux différentes institutions de changer la date de tes prélèvements automatiques si jamais ça tombe toujours à des mauvais moments de ton mois. Troisième astuce. Moyennant certains frais, les banques sont prêtes à autoriser ce qu'on appelle un « découvert ». C'est-à-dire que ton compte de banque peut tomber dans le négatif pendant une certaine période de temps avec certaines conditions à respecter et euh, il n'y aura pas de frais de non-suffisance de fonds. Ça peut être très intéressant, donc si jamais vous avez régulièrement ces, ces frais qui s'affichent dans votre compte de banque, euh, c'est une option. Quatrième astuce. Si tu as une carte de crédit et que tu sais bien la gérer, tu peux demander ce qu'on appelle un virement en cas de découvert. En gros, c'est encore une fois, si tu n'as pas d'argent sur ton compte de banque, au lieu de t'engager des frais, l'institution financière va aller chercher l'argent sur ta carte de crédit. Il y a certaines banques qui demandent des frais pour faire cette transaction et ce qui est particulier, c'est qu'on procède à une avance de fonds. Alors attention, les avances de fonds ne sont pas calculées de la même manière que les paiements habituels. Donc une avance de fonds est généralement calculée quotidiennement, et pour pouvoir la rembourser, il faut avoir remboursé le solde entier de sa carte de crédit préalablement à euh, le remboursement. Donc, c'est une option à avoir si vous avez la capacité de payer le solde de votre compte en tout temps à la fin du mois, mais une option à peut-être laisser de côté si vous avez de la difficulté au niveau de la gestion de vos cartes de crédit. Cinquième astuce. En fait, les virements préautorisés, vous n'avez pas besoin nécessairement de les avoir à chacune de vos payes ou à chaque mois. Vous pouvez réduire la fréquence de vos paiements. Donc, par exemple, si vous aviez tendance à payer vos assurances à euh, un certain montant par mois, vous pourriez, avec un peu de discipline et de bonne volonté, tout simplement mettre cet argent de côté vous-même dans un compte épargne et euh, tout simplement être en mesure de payer une fois par année. On vient de se retirer 12 occasions, en fait, pardon, on vient de se retirer 11 occasions d'avoir des frais de non-suffisance de fonds. Par contre, ça prend la discipline, mais c'est faisable. Il faut simplement faire des virements préautorisés dans notre propre compte pour retirer cet argent et le mettre dans un compte épargne spécifique aux dépenses régulières. Voilà! C'est ce qui termine les cinq astuces pour éviter d'avoir des frais de non-suffisance de fonds qui sont quand même assez élevés et qui fait un gros trou dans notre budget quand ils apparaissent dans notre relevé de compte de banque. J'espère que vous aurez l'occasion de ne jamais les voir apparaître, mais sachez qu'il y a toujours moyen aussi de prendre une entente avec l'institution financière si c'est la première fois que ça vous arrive pour pouvoir euh, récupérer votre argent. Euh... Ça fait mal, un trou de 40$ en moins dans notre compte de banque. Alors, je vous souhaite bonne chance. Je vous invite à partager cette vidéo pour que le plus de monde possible puisse éviter d'avoir ces frais de non-suffisance de fonds, ne serait-ce que par une petite information, une connaissance que l'on partage tout autour de nous. Bonne journée!